et salut tout le monde c'est on se retrouve donc pour l'épisode numéro 7 de Medieval Dynasty. alors oui j'ai pris un petit peu de retard pourquoi vous allez vite le comprendre quand je vais rentrer dans le jeu voilà c'est à dire que comme je vous ai laissé dans l'épisode 6 avec une maison je vous ai dit que j'avais coupé des arbres pour construire une autre maison et on va continuer vous allez comprendre et pourquoi j'ai mis du temps à vous sortir l'épisode 7 donc je fais continuer la partie et euh, voilà donc désolé un petit peu pour le retard vous avez vu aussi sur la chaîne il y a d'autres let's play mais je vous ai pas oublié j'ai quand même pas mal trimé de mon côté pour avancer en dehors des lives de twitch et des autres let's play s'il y a du bruit autour de moi je m'en excuse par avance mais il y a des travaux dans ma résidence donc, entre les coups de marteau et le reste, je suis désolée. Sinon, il fallait que j'attende que les travaux soient finis. Et je ne peux pas vous dire quand c'est que ça s'arrêtera. En tout cas, c'est invivable. J'espère qu'en tout cas, que vous n'en pâtirez pas trop. Mais là, je ne peux rien faire de ce côté-là. Donc, euh, nous voilà. Alors, je vais peut-être... À... Alors, vous avez vu, je vous avais prévenu que euh, ça allait euh, au niveau de, euh, des saisons. Dans le sens, quand je vous ai laissé, euh, vous voyez que j'ai des PNJ. Alors, qu'est-ce qui a changé Je vais vous montrer. Alors, il va y avoir un changement de saison. Sûrement que... Euh, sûrement que, ben, tout simplement. Euh, je vais me faire mettre au lit de force. Donc, hop, on a pris le lapin. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai construit Peut-être que peut ce sera mieux que je vous montre ça euh, au niveau de... de quand il va faire jour. Alors, en gros, j'ai construit une autre maison. J'ai construit la taverne niveau 1 qui est ici euh, je vous avais dit que je vous attendrais pour construire la barne, mais tout compte fait j'ai été vilaine je vous ai pas attendu parce que sinon on allait mettre trois plombes donc euh, j'ai fait la taverne qui est ici j'ai mis à l'intérieur les graines là où bien qu'il n'y en ait pas besoin le sac l'engrais euh, les graines de blé les graines d'oignon les carottes en fait toutes les graines que j'avais je les ai mis ici euh, ensuite le champ n'est pas fait Donc ça c'est normal euh, Parce qu'elle n'a pas encore travaillé La demoiselle Ici j'ai fait un stockage de ressources Voilà Donc j'ai rangé tout le bazar Et euh, j'ai fait aussi à côté de la taverne Parce que c'est beaucoup plus pratique J'ai fait euh, un stockage De nourriture Alors les deux maisons sont habitées Donc le stockage il est là On y verra mieux quand il va faire jour euh, le truc par contre où on va falloir qu'on se manne si le, le, le, le, le chasseur n'a pas encore euh, chassé je dirais c'est au niveau nourriture euh, parce qu'ils vont commencer à me dire qu'ils ont la dalle ça je le sens venir donc je vais vite aller voir euh... ok c'est là dans la cabane de chasseur. donc on avait mis ici le bûcheron et on avait mis ici, euh, je ne sais plus où aller d'ailleurs, ma cabane de chasseur. Est-ce que j'ai la torche Non. Torche. J'ai pas de torche. Euh, j'ai une cabane de chasseur là-bas. Voilà. Donc, je l'ai mis assez loin du village. Mais vous allez voir mieux quand on m'aura mis au lit. Je vous referai le faire le tour. Je regardais juste s'il n'a pas mis de la nourriture dans le coffre. Non. C'est tout frais, hein, de toute façon. Donc, euh... Ok, donc va falloir chasser parce que effectivement, au niveau de la gestion, si j'ai le temps de vous montrer. Donc, euh, au niveau de la dulcinée, euh, je continue à la dragouiller, d'accord. Euh, mais je vais faire une chose que moi, je fais dans mes parties. Euh, C'est-à-dire que je vais me mettre, moi, personnellement, euh, en sans embris. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai recruté volontairement euh, des persos qu'on avait vus dans les épisodes précédents. J'ai pris Odo, qui était chez euh, Unighost. Pourquoi Parce qu'il a 3 euh, niveaux 3. En chasse, en extraction et en diplomatie. Pour l'instant, la diplomatie, je vous le redis, n'a pas encore été implantée dans le jeu. Il n'y a pas encore les échanges possibles entre villages. Donc, euh, on va dire que ça, on s'en fout un peu, mais il sera de diplomatie niveau 3. Donc, j'ai pris Odo qui est 3 niveau 3. Et je l'ai mis au cabanon de chasse. Ensuite, j'ai pris Ingarda, euh, qu'on avait vu ensemble aussi, qui était, euh, je crois, au village de, de Toc Tok sur la carte. Elle était à Borovo. Donc, euh, j'ai pris Ingarda. Et alors que je revienne à mon inventaire. J'ai pris Ingarda, gestion qui était euh, 3 en artisanat et 3 en extraction, puisque lui, euh, il y avait 3 en extraction, 3 en chasse, donc je l'ai mis en chasse, donc j'ai un chasseur au dos. Je l'ai fait habiter avec Ingarda, puisqu'on j'avais fait une maison supplémentaire, donc euh, que qui était de niveau 3, donc en extraction et en artisanat, je l'ai mis bûcheron, et euh, j'ai trouvé Medrika, qui est un niveau 3 en champ, ce, qu ce que je cherchais mais qui est aussi niveau 3 en extraction et en chasse. Ce qui fait que euh, l'hiver, comme on n'a que les choux à planter, euh, une fois qu'elle aura planté ses choux, elle n'a plus rien à voir à faire de la, de la saison si je la laisse au champ. Donc, je pas de mal à la mettre, par exemple, soit la chasse... Euh, admettons, la basculer avec l'autre chasseur pour qu'il y ait un peu plus de nourriture, elle sera pas malheureuse dans le sens où elle est niveau 3 dans ses deux compétences. Je la mettrai par exemple en survie, c'est-à-dire aller récolter des champignons ou des trucs, elle serait malheureuse, ça chuterait. Là, c'est en train de monter. Par contre, il faut vite que je trouve un, un homme, un homme pour Médrika. Euh, tout simplement parce que sinon, elle va rester jaune, elle ne va pas être heureuse. Là, j'ai fait un couple, donc avoir voir quand c'est qu'ils vont dormir dans le même lit. Et euh, medrica il faut que je lui trouve un monsieur. Alors, qu'est-ce que je recherche en monsieur ben, Je recherche un monsieur soit euh, qui soit niveau 3 en extraction, soit qui soit niveau 3 en chasse. Pourquoi Parce qu'au niveau des technologies euh, hors, la, hors vidéo, euh, j'ai débloqué donc les. Euh, je crois que j'ai débloqué. Euh, je ne sais plus, je vérifie avec vous alors au niveau de là, qu'est-ce qui a changé donc l'abri à bois, on l'a fait la maison ordinaire euh, l'abri d'excavation je ne l'ai pas encore débloqué mais ça ne saurait tarder donc en prévision du déblocage de l'abri d'excavation eh tout simplement on est à 456.7 euh, donc je vais le débloquer à 500 points donc euh, pour ça c'est miner des roches à part des arbres, donc ça va être vite fait euh, donc comme ça j'aurai un PNJ en excavation niveau 3 au moins Alors excusez-moi le bruit est infernal et je vous jure que c'est invivable pour moi aussi hein. euh, Après donc on a débloqué euh, le stockage de nourriture 1, la grange 1 que j'ai posé Au niveau ar artisanat, l'atelier comme je vous ai dit moi je ne l'utilise jamais Donc je ne l'ai pas posé J'ai déblo euh, débloqué la couture 1 que j'ai posé J'ai débloqué la taverne 1 j'ai posé et j'ai débloqué la forge donc c'est la forge qu'il faudra qu'on fasse d'où euh, recruter plutôt en en extraction voilà il me faut quelqu'un euh, pour me faire euh, la hache en fer etc etc donc euh, au niveau des compétences j'ai pris un point euh, je les ai pas mis je vous ai attendu de faire la vidéo donc j'ai pris un point en extraction donc on avait mis connaissance en extraction on avait mis trois niveaux euh, donc on va mettre euh, alors qu'est-ce qu'on a, force de la nature réduction de la de durabilité des haches non, bûcheron on est toujours dans le niveau 1 niveau 2, oh, oh je vais craquer je voudrais bien un niveau 3 mais il ne veut pas tant que j'aurais pas mis un niveau 2 donc euh, on va mettre force de la nature, réduction de la durabilité des haches ça ne m'intéresse pas trop il euh... faut au moins que je mette un point dans un niveau 2 hein. donc euh, on va faire avec ça Quitte à réinitialiser après euh, le, le, le point avec mon avec l'épouse. Hein. Mais au début, bon. On va le mettre là comme ça après. Euh, dès... Ah, mais j'ai un autre point. Donc, je vais pouvoir le mettre avec chercheur d'or. Voilà. Chercheur de fer, chercheur d'or. N'importe quoi. Euh, ou alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Mule. Plus 5 kilos en plus d'inventaire. Ça peut être intéressant. Mettre des fouilles. Euh, réduction de 10% de la consommation d'endurance lors de l'exploitation. Non, non. On va mettre mule pour l'instant. Allez, hop, on va mettre un point là-dedans, au niveau 3. Ici, on en a peu, au niveau 2, la survie de chasse, on a. Euh, alors, en plus, le chèque ici, mais j'ai la totale aujourd'hui. Hein, J'en suis navrée pour les bruits que vous entendez derrière moi. Hein. donc, survivant, euh, 20% de perte plus lente de la nourriture et de l'eau. Euh, on va se mettre de la santé plutôt. Hop, Voilà. J'ai encore un point, euh, sens de la survie, détection champignons, pume, mode inspection, on l'avait pris ça, c'est déjà fait. Donc là, ça me fait redescendre à niveau 1. Et euh, donc, ça ne m'intéresse pas, Donc il faut que j'aille dans le niveau 3, ben, on va faire ça, on va le mettre là. Hop, et après au niveau artisanat, euh, on a débloqué, on a deux points en artisanat. Alors, on va mettre. Euh, niveau 2, homme à tout faire. Amélioration, rétrogradation des modules de la maison, non. Cuisinier, non. Non. Non. Euh, on va mettre confection de, de vêtements à l'un 10% plus rapide. Ouais, non. Euh, vraiment navré pour le bruit. Vraiment super navré, mais je peux rien faire. Euh, un point de compétence supplémentaire provenant. Deux points de compétence provenant... Dan, dan, dan, dan, dan. Euh... On est toujours en niveau 1. Homme à tout faire. Amélioration, rétrogation, cuistot. Cuisson 10% plus rapide, c'est pas intéressant. Euh, donc, on est obligé de rester dans le niveau 3. Alors, soit cuisine, soit couture. Écoutez, euh... je verrai où on le mettra celui-là. On verra après. Euh, donc au niveau de la gestion, euh, donc Medrika, je l'ai mis fermière donc au niveau des champs. Donc elle devrait nous planter là euh, les choux normalement puisqu'on va, on est de dernier jour du, de, de l'automne. Donc on va repasser à l'hiver il va falloir qu'on chasse parce que sinon on va manquer de nourriture. Voilà donc euh, Odo est dans la même maison Kingarda, il faut que je trouve aussi en chassant euh, un compagnon pour Médrika. Et la chose que je vais faire, euh, moi, c'est-à-dire que, bon, voyez, le stockage de nourriture, on l'a, il est inoccupé, puisque la, les échanges ne sont pas encore mis en jeu, ainsi que le stockage de ressources, c'est pas la peine de mettre quelqu'un. L'abri à bois, on a bien quelqu'un. À la grange, on a une personne, ça suffit largement. Pavillon de chasse, on a une personne sur deux, ça va. Et couture, pour l'instant, j'ai rien mis. Pourquoi parce que tout simplement, euh, je vais attribuer ma maison à ma future dulcinée qui travaillera dans la couture. Ce qui va faire une source de revenus. Voilà. Donc, vous allez voir ce que je veux dire. Donc là, au niveau nourriture, bon, on est à 657 euh, et 193 de bois. Donc, il faudra, faudra du bois. Hein, mais on a le bûcheron qui est là pour ça. Et euh, au niveau de la taverne, j'ai mis personne pour le moment. Puisque c'est moi qui vais faire la popote. Euh, et moi qui vais faire les plats sophistiqués qu'on va débloquer euh, de façon à ce qu'ils aient une nourriture variée pour être heureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va euh, faire passer la nuit, parce qu'évidemment, je n'ai pas de torche sur moi, hein, ça aurait été trop beau. Euh, alors, on va repartir. Voilà, ben non, on ne repart pas. Ça y est, c'est l'hiver. Ok. Donc, on va mettre notre tenue hivernale. Alors, mais non, parce que c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Si je prends mon perso, regardez, j'ai pas, euh, passé... Ah non, si, si, je... Non. J'avais passé tout, tout, toute la saison avec la tenue d'hiver en fait. Vivi, je... non. Donc que vous gardiez la tenue hiver ou pas, franchement, vous voyez, je l'avais, je viens de l'enlever. Donc là, je la remets. J'ai passé toutes les autres saisons avec les habits de fourrure, ça n'a pas posé de problème. Hein il ne s'en est, est pas plein. Tout va bien. Donc, euh, là, on, vu qu'on ne peut pas de 0 100%, donc on va pouvoir voir en plein jour. J'ai une petite viande à faire cuire, mais je n'ai pas de torche. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour faire une torche euh, Un bâton et 10 de paille. Ok. Alors, est-ce que j'ai mis la paille ici Maintenant, je ne sais plus. Alors, je, veux, je vais en reprendre, c'est pas grave. Alors là, j'ai mes PNJ. Euh, hop. Parlez-moi de vous. Donc, c'est Odo, il est dans la petite maison et il est au pavillon de chasse. Donc, vous, comme je vous ai dit, avec le patch, il ne travaille plus le matin. Donc là, il papote entre eux. Vous me direz, il ne travaillait déjà pas beaucoup avant, mais il travaille encore moins maintenant. Donc, pavillon de chasse, Donc lui, il va aller chasser tout à l'heure. Pour l'instant, vous voyez, les, ils sont heureux à 32% au niveau de Odo et Ingarda. Et Medrika, c'est en train de monter. Mais pour l'instant, ils ne vont pas bosser puisque c'est le matin. Donc, ils ne foutent rien. Comme d'habitude. Ok. Euh, ici, on a donc Ingarda. Si on lui dit, parlez-moi de vous. Ingarda, elle est bûcheronne. Donc, elle, elle va couper du bois. Ok. Et euh, on a ici, euh, hop, donc Medrika qui aurait une quête. Alors, parlez-moi de vous. Donc, elle, elle est fermière. Hein, donc, elle devrait planter normalement les affaires, je l'espère. Alors, elle aurait une quête, elle. Puis-je vous aider j'ai très soif. Pouvez-vous me donner, m'obtenir une gourde euh... Est-ce que j'en ai qu'une Désolé, j'en ai plus besoin. Alors, attendez. Est-ce que j'en ai pas deux de gourde Je ne sais pas. Non, j'en ai qu'une, il me semble. Je vais aller voir... Euh... Un peu. Je vais aller voir ici. Il me semble que j'ai qu'une gourde. Mais ça, ça peut se résoudre au prochain coup, quand on volera. Hein N'est-ce pas ça, c'est la grange. Donc, la grange est là. D'accord euh, La maison est ici. Voilà. La maison où je suis, moi. Là, la maison où ils sont les deux. Et le couple est là. L'autre qui est toute seule. Ici, vous avez le stockage de nourriture. Et ici, donc, la taverne niveau 1. Voilà. Alors, j'ai laissé de l'espace. Pourquoi euh, tout simplement parce que la taverne, elle, si je la collais et le stockage aussi, le problème est que quand euh, il va falloir agrandir les maisons, on va être embêté. Donc, ne pas oublier de laisser d'espace entre les maisons parce que plus ça va aller, plus les maisons vont être plus grandes. Euh, vous l'avez vu dans le tuto euh, où je vous montrais mon village, c'est des maisons niveau 3. Donc là, on est vraiment au bas, au bas, au bas de gamme. Ok, donc, euh, après, au niveau ressources, nourriture, bon, on a dit que ça allait très bien. Par contre, je n'ai pas d'autres gourdes, chère dame. Je suis navrée, tu vas attendre un petit peu. Là, par contre, on va euh, nous couper des arbres parce que, euh, pendant qu eux vont aller, je vais prendre un arbre au pif, hein. euh, J'ai plus de, de lance, je crois. Il faut vraiment qu'on chasse. Donc, hop tout en allant draguer, l'adulciné. Hein. D'accord Alors, regardez. Avec le patch qui a été mis. Alors, un patch n'est pas une mise à jour. Donc, le patch, ils ont changé les couleurs. Vous voyez, au fur et à mesure où je tape l'arbre, la durabilité de l'arbre descend. On part de vert à 100% et on se retrouve... Je ne sais pas si ça va le faire, là, au niveau du boulot. Non. Par contre, on a en haut, vous voyez, 7 bâtons. Les chiffres ont été mis. Le rondin est à 100%. Voilà. Voilà c'est une blague il m'a arnaqué ah non non non non, je me suis arnaqué ah il a hop ok alors on va recoupé un autre arbre comme ça vous verrez de toute façon j'en ai besoin pour faire des lances Faut que j'aille chasser et qu'on aille parler à... vous voyez vous avez à côté pourcentage et plus je tape ça passe de vert ah ma hache a pété euh, ça passe de, de vert à orange, orange à machin. Donc euh, bon, ça peut être le problème là puisqu'on a tout ce qu'il faut. On y voit bien l'hiver. Hop. 3. Euh, Tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Il y a bien une pierre. Hein. J'ai pas quand même ruiné tout le pavé de pierre qu'il y a dans le jeu, n'est-ce pas euh, Quoique. Hein Vous allez me dire peut-être. J'ai tout pris non. Alors là, normalement, je devrais pouvoir me faire Une hache, non, il manque encore Deux pierres euh, Attendez, hop, j'ai ce qu'il faut en pierre C'est euh, des bâtons qui me manquent Hop, ok Bah, c'est pas grave, on va quand même Ramasser de la pierre Tant que c'est l'hiver, c'est pratique Alors, pierre oh, Je n'en peux plus de ce bruit Si vous saviez, c'est infernal Quoi j'ai l'impression que, que, que, que mon mur va tomber, c'est aussi bête que ça. Mais c'est super stressant et je sais que vous l'entendez parce que j'ai fait un test et je peux rien faire. Sinon c'était ne, ne pas vous, vous faire d'épisode jusqu'à la fin des travaux. Et euh, l'agence n'a pas été capable de me dire jusqu'à quand les travaux allaient durer. Voilà, donc euh, c'est un peu agaçant. Bon, on va en profiter déjà pour ramasser ça. Le chasseur devrait quand même euh, bosser de son côté. Et donc, euh, ce que je vous disais, c'est que je vais me mettre volontairement SDR. Vous allez comprendre pourquoi, parce que pour nous, c'est pas gênant. Comme ça, ça va me permettre de faire venir la dulcinée et qu'elle prenne ma maison en fait. c'est vrai que faire le trajet vu comme la demoiselle est difficile ce sera plus simple de la draguer à domicile et je pourrais déjà comme ça comme j'ai fait l'atelier de couture la mettre à la couture direct pour avoir une source de revenu oh là là. je ne sais pas quoi vous dire pour le bruit hein. vraiment désolé et c'est ça depuis deux jours hein. je vous dis pas les réveils à 8h du mat, là, à le réveil, vous avez le palpite à 270, là. On a l'impression qu'ils sont en train de vous exploser le toit sur la qui va tomber, quoi. C'est horrible. <rire> J'invite ceux qui ont une grande maison. Alors, euh, donc là, on a pas mal de bâtons, on a pas mal de trucs. Donc, on devrait pouvoir, hop, se faire une hache. C'est je suis désolée pour le bruit, c'est affolant. Euh, alors, ici, par contre, pourquoi ça c'est là-dedans Je ne sais pas du tout, par contre. Voilà, alors, on va ici mettre. My goodness, je, je vous jure, ça tape sur les nerfs. Ok. Un pain. on va aller ranger. Qu'est-ce qu'elle fait Elle la Medrica. Elle fait pas le champ. Alors. Euh, gestion. On va mettre à la grange. F. Tac, tac, tac, tac, faut que je passe pas par là. faut que je passe par là. À la grange. F. F. Mmh. Ça me perturbe énormément ce bruit derrière. Je vous cache pas. Alors je l'ai mis fermière, c'est -ce pas ce que je voulais. F. Euh... On va la foutre, on se fout. Euh... Ça veut pas comme ça. Je vais la basculer, euh, je vais pas m'embêter, je vais la mettre euh, là, hop, non, non, non, c'est pas toi que je veux, c'est ça la folie du truc quand même, hein, échappe, euh... on va faire taverne, hein. on va faire F, F, attribuer un travail on va mettre M, Drica. hop, hop, on l'enlève et on la remet à la grange, F, F, et on la met cultivateur. Je me suis trompée de touche. En fait, je voulais qu'elle plante et puis elle, je l'avais mis pour la ferme, pour qu'elle fasse l'engrais et tout, mais non. Voilà, va va, va planter le champ. navré désolé, je suis désolée. Va faire le petit champ. Alors, nous, on va ranger tout ce qu'on a ramassé. Normalement, elle devrait bosser au champ. Voilà. Donc, au niveau du champ. Je vais vous montrer, euh, donc j'ai fait qu'un seul champ, 6 par 5. Euh, au niveau du champ, ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis, si vous regardez, j'ai mis du lin, ici. Pourquoi Une rangée de lin, une rangée de choux, une rangée de carottes, une rangée d'avoine et une, une rangée de seigle. Pourquoi Parce que les choux et les carottes vont nous donner de la nourriture, euh, des, des légumes, <rire> pardon, on va pouvoir cuisiner à la taverne en débloquant les recettes avec la viande. Le lin, on en a besoin pour euh, le métier de la couture, puisqu'on a fait la couture niveau 1. Et ensuite, l'avoine et le, et le seigle nous permettent aussi de faire des plats dans la taverne. Voilà. Après, on aura tout loisir, quand on aura un peu plus de sous, de pouvoir rajouter euh, euh, de la betterave ou, euh, et de l'oignon. Moi, généralement, ce que je fais après, quand je suis un peu rentré dans mes sous, que j'ai payé mes taxes, en général, ce que je fais, je fais un, un champ de 6 x 5 pour chaque truc. Un pour le blé, un pour l'avoine, un pour le seigle, un pour le lin, un pour la betterave, un pour l'oignon, un pour le chou, un pour la carotte. Voilà, donc si vous voulez changer, après vous pouvez changer, hein. vous cliquez dessus et vous changez tout simplement, hein, bah, si vous voulez mettre autre chose à la place, c'est vous qui voyez. Donc, elle, elle va planter euh, nos choux déjà, ce sera pas mal alors euh... donc j'ai dit je vais ranger ça je vais y arriver, je vais m'en sortir je vais y arriver, j'y crois très fort le bruit me perturbe je ne vous cache pas euh, c'est assez, assez, assez énervant alors on va mettre les 22 pierres on va mettre les bâtons et on va mettre les rondins euh, ensuite là j'ai un champignon qui traînait on ne sait pas pourquoi mais j'avais un champignon qui traînait alors, ce que je vais faire là, par contre, est-ce que j'ai des planches euh, Je vais mettre sans-abri. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, j'ai des planches, oui, je vais les prendre. Parce que que moi, je sois sans-abri, c'est pas très, très gênant, pour être honnête. Par contre, euh, je vais faire venir, donc, Ingarda. Euh, non, Kunegunda, pardon. Kunegunda qui va prendre ma maison. Voilà, donc je pense que euh, je peux euh, vous montrer ce qu'il en est. Donc pour ça, pourquoi je vais faire ça ben Parce que tout simplement, ça me fait gagner une maison. Et que euh, la place d'une maison et que c'est pas du luxe au début du jeu. Alors, j'ai pas mon marteau, je l'ai avec moi. Non, je dois l'avoir peut-être dans la maison. Et comme ça, pendant l'hiver, on peut lui faire travailler déjà la paille. Et puis, on peut lui faire travailler aussi euh, le lin, puisqu'on va planter du lin après. Mais là, au début, elle va faire des chapeaux en paille, des trucs en paille et ce qu'il y a avec le cuir. Pour la personne qui m'avait parlé pour la viande, vous voyez la viande que j'ai laissée dans le coffre, elle était à 100%. Maintenant, elle est passée à viande avariée. En continuant à la laisser descendre, elle va passer en pourriture que je mettrai dans la grange. Et cette pourriture qu'on mettra dans la grange, on pourra faire de l'engrais. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais prendre mes lances parce que je vois que j'en ai là. Donc, je vais tout prendre. F, F, F, pas les chaussures. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin des chaussures. Alors, on va prendre le marteau que je vous montre ce qu'il en est. Pourquoi je vais casser ma maison qui ne m'appartiendra plus du tout. Plus du tout, plus du tout. Alors, on va péter euh, le toit. Et on va mettre tout simplement des planches. Alors, pour ça, on va rentrer pour être sûr de ne pas péter autre chose. Voilà. Voilà. Et voilà. À moins qu'il y ait eu un correctif, que dans le correctif, ils aient changé ça. Mais normalement, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais bon, même si c'est le cas, euh, je peux... Euh... Alors, un rondin et cinq pailles. Euh, pourquoi je veux mettre de... Non, je veux mettre... Voilà, ceci, ceci, ceci, et ceci. Donc, vous voyez que j'ai pas chômé un hein, quand même euh, pendant que vous n'étiez pas là. Donc, il me faut un, deux, trois, quatre rondins. Allez, je vais chercher les rondins vite fait. Et on va regarder après si c'est pris en compte pendant que la demoiselle nous prépare nos champs et que notre chasseur chasse. Et que notre bûcheron nous coupe. Alors. On va dire 10 rondins. Hop. Il faut qu'on lui trouve un fiancé très vite. Je ne peux plus bouger. Je suis trop lourde. Alors. Euf. Qu'est-ce que j'ai qui pèse Les planches, évidemment. Je n'ai pas besoin d'autant. Et moi, je suis très gourmande. Euh. F... j'en garde qu'une seule ok des rondins je ai peut-être pas besoin de 10 il m'en faut 4 Donc, hop, 4 accepté non, ça n'a reposé qu'un je peux bouger euh, ouais mais c'est mou hein. on va en reposer du rondin euh, j'en ai reposé qu'un j'en ai gardé Combien 9, non, 9, 8, il me faut 4. Hein. Donc, il m'en faut 4. Voilà, allez, on va les finir notre toit là-bas. Vous voyez, elle fait bien son taf, hein. elle est en train de, de mettre de l'engrais partout. Voilà, et elle va planter euh, ben, tout ce qui a planté à cette saison. Voilà. Alors ici, on est bien avec les rondins, j'espère que j'aurai assez de planches, il faut que j'aille en chercher, c'est pas grave, hein. on va déjà se mettre moins lourd, et vous allez voir que normalement j'ai plus de barrette moi, euh... Mais c'est volontaire. Il me faut euh, des planches. Il me faut beaucoup de planches. Alors. On va poser. Alors, planche, j'espère que j'en ai assez. Ça m'étonnerait. F, E, F. F, E, F. Ok. Déjà, les poser cela. Et sinon, on va aller en faire. On en avait fait d'avance. Bon, dans le sens où c'est ma maison, ça pose pas de problème. Hein, ça baisse pas la, le, le moral de mes villageois. Il hein. n'y a que moi qui suis son tour. Un, deux. Oh, c'est infernal. Non, il me faut encore. Oh non, il y a le maillet qui casse. croyez pas que c'est fait exprès, honnêtement alors, euh, le maillet me faut un rondin, dix bâtons. Ok, on est parti. On en a des bâtons, on va les ramasser. Un, deux, trois, quatre, cinq, même un peu plus, sept. Alors, un rondin. Est-ce que la... le bûcheron a travaillé Parce qu'on l'a juste lancé. Mais on... est-ce qu'on a des... des rondins dedans Toujours pas. Alors, on va aller prendre là. Pendant que... Elle, elle bosse bien par contre. Elle travaille très très bien. Euh, donc, euh, je vais prendre ces rondins j'en suis 37 kg je peux en prendre 10 kg de plus pour faire des planches 10 voilà voilà je suis un peu lourde je suis un peu lourde euh, rondin rondin j'en ai 6 on va en poser euh, un, 4 voilà Alors, je suis un petit peu lourde ça va être un petit peu euh, molasson du genou là donc on va se faire hop de suite le marteau hop voilà, donc vous voyez, elle fait que la ranger. Si vous regardez, elle fait que la ranger avec... Euh, là où elle va planter les choux, en fait. Puisqu'en hiver, il n'y a que les choux. Et après, il faudra la bouger de poste. Et dans le sens où elle a deux... Euh, comment dire Deux... Euh, J'ai pas de planche dans mon truc, je les ai pas pris. Comme elle a deux niveaux 3, ça ne va pas lui poser de problème. Euh, elle va euh, facilement changer de métier. Je peux la mettre à l'artisanat en attendant après. Hein. Parce qu'une fois qu'elle aura planté ses choux, elle ne va rien faire. Hein. Donc euh, il vaut mieux encore qu'elle euh, qu travaille. Donc euh, comme elle est en artisanat aussi. Euh, voilà. J'ai choisi des PNJ avec des compétences. Avec plusieurs compétences niveau 3. Voilà. Donc euh, comme ça au moins. On peut les bouger de place sans que ça pose problème, du moins en début de jeu. Après quand ils vont avoir monté leurs compétences, ils préféreront rester dans le métier que vous avez vous leur avez donné. Donc ici on va faire des planches. On va faire euh... 11 RF. Allez hop. Il va nous en manquer. Alors ils ont mis en couleur les, les, les nombres d'items ce qui n'est pas plus mal non plus parce que c'est vrai que des, sur la neige blanche, blanc sur blanc, on n'y voyait pas très bien. Donc ils ont fait ça, ils ont mis ça aussi pour la, la, les arbres, hein, vous savez au début on, comme vous avez vu on coupe ça à 100% puis on coupe euh, petit à petit puis l'arbre il tombe. Donc ils ont mis un pourcentage et pareil pour les outils, l'usure etc. C'est ce qui a été mis dans le patch note de la dernière de la dernière update. La question m'a été posée, il n'y a pas eu de mise à jour depuis le 22 décembre, date d'arrivée des chevaux dans le jeu. Euh, ce qu'il y a eu depuis, ce sont des, ce qu'on appelle des patchs. Et les patchs, c'est des rectifications de bugs, des ajouts de son ou des ajouts euh, comme ça, euh, le fait que quand on coupe un arbre maintenant, on peut voir, euh, voir bah, l'état euh, où on est notre... Notre effet bûcheron quand on coupe un arbre. Voilà, donc euh, ça c'était une question qui m'avait été posée. Donc euh, voilà, il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Et s'il y a une mise à jour, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Mais après, de votre côté aussi, vous, vous ouvrez votre bibliothèque euh, Steam. Et puis vous allez les voir, hein, les mises à jour. Vous regardez, vous lisez un petit peu, puis vous allez vite les voir. Hein. Donc, je euh, ne peux pas tout vous faire non plus, hein d'accord euh, autre chose aussi par rapport aux commentaires, évitez de me poser des, que des questions en commentaire euh, du style euh, oui, euh, mais comment on fait ça, comment on fait ça, alors que ça a été traité dans l'épisode 1. D'accord euh, C'est pas que ça me dérange de répéter et répéter et répéter euh, ou de répondre à des commentaires. Le problème, il est que euh, ça peut agacer des gens qui vont être dans le chat, par exemple, euh, et qui vont dire, euh, bah, euh, qui vont lire vos commentaires en disant « Mais, mais euh, t'as pas regardé l'épisode du Let's Play, euh, elle y a déjà répondu. » Donc voilà, euh, essayez de regarder les Let's Play, euh, le Let's Play depuis le début, euh, où j'explique les choses. Euh, J'ai gardé le format que vous m'avez dit de 1 heure. Je vous ai demandé si vous vouliez que, que je la baisse. Vous m'avez dit « Non, c'est très bien comme ça. » Donc, pas de problème, j'ai laissé comme ça. Mais au niveau de YouTube, quand on regarde nous de notre côté, euh, on voit bien que. Euh, Qu'en fait, YouTube nous dit sur telle vidéo, il y a eu tant de visions sur tant de minutes de vidéo. Or, il s'avère que quand je regarde les vidéos de, de médiéval en généralité, parce que c'est YouTube qui fait une, une, une, une somme globale en pourcentage. Sur toutes les vidéos, que ce soit moi ou d'autres, évidemment, que vous regardez pas une heure. Hein, c'est très rare, les personnes qui le font. Euh, le problème, c'est que quand c'est des vidéos comme ça, de tutoriel, où on vous donne des astuces, où on vous donne euh, des explications, euh, le problème, c'est que comme vous les regardez 5 minutes ou 10 minutes sur une heure, eh ben tout ce que vous n'avez pas regardé, c'est là où se posent vos questions. Et après, par exemple, je me suis retrouvé avec une question euh, dans l'épisode 6, en commentaire, euh, j'avais déjà que j'avais déjà eu 50 fois et où j'ai répondu dans l'épisode 1 donc s'il vous plaît essayez au moins de poser des questions euh, non pas que ça me dérange et je veux blesser personne mais au moins essayez de poser des questions avant de poser une question regardez si la réponse n'est pas dans le let's play ou regardez si quelqu'un ne l'a pas déjà posé en commentaire euh, c'est déjà énormément de travail de, de, de, de vous faire une vidéo euh, c'est pas voilà, ça se fait pas en deux secondes hein, donc, euh, mais je vous expliquerai peut-être comment ça fonctionne de ces jours. Mais euh, voilà, essayez voilà que les commentaires soient constructifs. Euh, essayez que voilà, que, que, que, que c'est vrai que ça me coûte rien de vous dire oui, alors pour faire ça, voilà, mais j'ai déjà répondu. Euh, voilà, donc euh, je vous mettrai c'est une question qui a déjà été euh, posée, euh, que ce soit en commentaire euh, ou qui a, qui a déjà eu la réponse. Ben je, vous, je vous mettrai, regarder le let's play à tel endroit, euh, je le montre comment je fais, ou à tel endroit, euh, ou dans ce, dans ce cette vidéo-là, dans les commentaires, vous avez la réponse, parce qu'à chaque fois me répéter, je peux pas, je peux pas tout le temps, euh, voilà, j'ai pas que ce let's play, euh, j'ai aussi les lives de Twitch, j'ai aussi ma vie réelle, j'ai aussi mon travail, donc euh, voilà, euh, 24 heures dans une journée ne suffiraient pas, voilà, donc euh, un petit effort de votre côté, de ce côté-là. Et franchement vous serez des amours même si déjà vous l'êtes avec les gentils commentaires que vous faites évidemment donc euh, avec tout ça j'en perds mon latin donc notre petit bonhomme il a faim il a soif alors on va vérifier si effectivement en gestion si on regarde les maisons normalement je devrais avoir une maison Eh ben non donc j'ai pu rectifier ma maison donc ça ça a été rectifié avec le patch je l'avais pas testé donc avant, quand je vais casser comme ça une maison, euh, je me retrouvais sans abri. Or là, c'est pas le cas. Donc ce qui va m'ennuyer un petit peu. Voilà. Ça va m'ennuyer un petit peu. Pourquoi Parce que je comptais y mettre... Euh, bah, je comptais y mettre euh, Kune Gunda. Donc on va être obligé. De toute façon, il faut qu'on chasse. Euh, on va partir bon en coup déjà. Alors, notre petite euh, dame, elle a fini son boulot ou elle n'a pas planté Alors déjà, elle ne travaille plus le matin. Si elle met trois plombs, vous voyez, elle a planté les carottes. Alors, c'est les carottes l'hiver Elle ne m'a pas fait les choux Bon, mais bah, ça sera les carottes. Alors, euh, ici, on va mettre des euh bâtons. <trention> F -F. On va aller poser les planches dans le stockage hop pas. Ouais, elle fait plus rien. Bon, c'est pas très gênant au début, mais euh, j'aurais voulu récupérer euh, Kunengunda et la mettre euh, directement à la couture, hein, comme ça l'hiver, ça aurait rapporté de l'argent. Et euh, parce que si on regarde au niveau euh, ici, inventaire de la gestion. On a 570 de taxes et d'argent. Je crois que j'en avais mis de côté, si je dis pas de bêtises. Euh, bon, je ne sais, sais plus. Je sais plus si j'en ai pas mis de côté. Sinon, on n'a que 300 et quelqu'un. Hein, donc, il va falloir euh, bah, ramasser du bois, etc. Parce que n'en avais pas mis de côté dans le coffre. Si, j'ai 1770, Ça va, j'ai mis 770 d'avance. Vous voyez, comme quoi, de mettre de côté, ça sert bien. Donc, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en quête dans le journal euh... Alors, des gros gibiers. Donc, on a celle-ci. Donc, je suis prêt pour un vrai défi de chasse. Un arc, un gros gibier. Juste moi et la nature. Donc, moi, je n'utilise pas l'arc. Ce sera donc avec les lances. Au niveau du ni il n'y a rien. Il faut attendre les prochains événements. Halloween, il faut aller parler Halloween pour avoir 20 graines d'oignon bah ben écoutez, euh, on verra ça plus tard. Comme on a besoin de chasser, euh, on va partir sur les gros gibiers. Autre information où j'ai, pourtant je l'avais montré aussi dans un let's play, mais ça a dû échapper. Euh, vous avez les défis qui sont mis en place. D'accord Les défis c'est quoi C'est un PNJ sur votre map. D'accord Qui va pop aléatoirement. Ce PNJ, il s'appelle Hérald. Vous l'avez ici. Là avec ce petit icône et avec au-dessus de sa tête une trompette. là. Donc, quand vous allez vous balader euh, dans un des villages, vous pouvez très bien avoir Hérald. Hérald, il va vous donner quoi Il va vous donner un défi. Un défi qui concerne le roi. Alors, attention, soit vous réussissez votre défi, et tant mieux. Si vous ratez votre défi, ça aura automatiquement un impact sur votre jeu. Alors, ça peut être... Le roi vous punit, tatati tatata, vous perdez tant de votre stockage de nourriture où il, il, il vous prend tant de nourriture. Et ça peut aller, euh, selon les défis, jusqu'à que si vous en ratez un, vous pouvez aller jusqu'à tuer le roi. Et ça va entraîner quoi Ça va entraîner la fin de votre gameplay, votre dynastie. Vous avez tué le roi. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque À l'époque, il vous pendait. Donc euh, voilà. Donc euh, votre dynastie, euh, ben, si l'enfant n'a pas l'âge de reprendre. Eh ben vous serez banané, comme on dit. Voilà. Donc, euh, vous avez les défis. Et puis, euh, qui est par Herald le nouveau PNJ qui a été mis à, en place avec la dernière mage euh, qui était au mois de décembre et les chevaux. Et donc, ben, sans vous balader, on a les villages, vous allez voir... un. Hein, avec leur tête, au lieu d'avoir un, un sac de marchand, il aura cette espèce de petite icône avec une trompette. Un personnage qui lève haut une trompette. A vous de voir si vous avez envie de, de, de, de faire le défi ou pas. C'est à vos risques et péril. Voilà, ça c'est vous qui le verrez. Donc ça c'était une question qui m'a été posée. J'espère avoir bien répondu. Donc il faut qu'on aille à Branica. Donc c'est très bien, il y a une quête là-bas. On va boire un coup avant. On va aller draguer euh, Konegunda. Alors, sachant que je pourrais aussi construire une autre maison euh, pour Kunigunda. Mais dans le sens où je veux l'épouser, ça serait un petit peu des taxes euh, à payer qui servent à rien. Voilà. Donc, on va surtout chasser. Déjà, nous, on a besoin de viande. Et nos villageois, maintenant, vont avoir besoin aussi, bien qu'on ait un chasseur. Alors, au niveau de la lance, on va l'équiper. F. Hop, on la met là. Et on est parti pour chasser. Alors je repasse clavier-souris pour la chasse, vous le savez. Et comme on va aller voir Kunigunda, on va passer à côté des buffles et tout, je pense. Allez, on est parti. S'il veut bien sprint un petit peu. On va voir les sangliers. Euh, alors, on fait bien gaffe. On se speed de pas. Hop. Alors, on m'a aussi parlé de saignement. Il n'y a pas de saignement dans le jeu. Alors, un saignement pris, quand vous allez euh, lancer... Euh, alors, je ne sais pas, ils ont mis des turbos aux biches. Hein, parce que, je ne sais pas si vous allez les voir, mais... Euh, le temps que vous la visiez, que vous tiriez, euh, voilà quoi. Donc, le renard. Ah. ah, la vache Ah, ah, ah, ah sale bête pourquoi il meurt pas je me suis fait blesser bêtement donc il n'y a pas de saignement euh, c'est à dire que faut leur courir après et je sais pas ce qu'il y a eu dans le patch mais alors euh, maintenant c'est des turbos les biches donc euh, bon courage mais normalement il n'y a pas de saignement de renseignement pris donc euh, je sais pas je sais pas de ce côté-là, je ne peux pas vous répondre. Si vous avez des saignements, faites-le remonter. Parce que, renseignements pris auprès de la communauté, etc. Il euh, n'y avait pas de, de saignement. Donc, euh, disons qu'un animal ne meurt pas par saignement comme ça se passe dans d'autres jeux. Donc, on va essayer de continuer à chasser des bébêtes pour avoir les peaux. Mais aussi pour avoir la nourriture. Alors on va arriver aux grosses bébêtes là, hein. je vais peut-être euh, taper euh, voilà, de l'arbre, parce que lui il est pas petit le bisou hein. rappelez-vous donc là l'hiver ça va être vraiment consacré à euh, à la chasse alors bien que je vais devoir courir après les, les bambis là parce qu'honnêtement euh, hein, ça fait partie de la quête d'ailleurs je l'ai pas mise euh, je la mettrai après je vais d'abord aller parler à Kunigunda voilà je fais mes flèches et on va ramener un max de viande avec le joli petit bison qui est devant nous j'espère que ça va bien se passer je je failli me, me, me faire croquer par un honte à moi alors le, le frère hein, du bison on surveille parce qu'il n'est pas tout seul ce que j'aime, comme je vous le dis, hein, vous avez vu les hivers, on y voit beaucoup mieux pour chasser. On va viser la tête. Hop. On va essayer de lui repiquer une... Ah une lance, mais je me suis fait avoir. Non, voilà. On fait gaffe qu'il ait pas le petit frère, on a un coin ou autre. Hein. Ok, on a six viandes de trois cuirs. Ok, on va continuer en allant vers Konegunda. On a un petit lapin là. Tout est bon, hein. Voilà. Voilà. Sachant qu'on a quand même un chasseur. Hein, donc, euh, combien j'ai de, de viande de, de, de lance. 2, 4, 6, 8, 9. C'est un petit peu risqué. Je vais peut-être me couper un arc de plus. Je préfère, de toute façon, on les revend. On s'en fout. Et ça fait monter. Euh, on va se taper le Joli Bison. Hop, un voilà, autre rondin, hop, hop, un autre rondin là, et un autre rondin là, on va se faire des lances, hop, R, E, F, 4 lances de plus, c'est pas plus mal, parce que là je me suis retrouvée à, à devoir l'affronter en face à face pour récupérer une flèche, et je me suis fait un petit peu bobo, pas beaucoup, mais un petit peu, sachant que j'ai mis des points aussi, au niveau de la santé, ça aide. Alors, le petit pépère, il est là. Sois cool. Oh secours J'ai plus d'endurance. Hein. Non, non, reviens là, reviens là. Il s'en va, le lâche. Mais c'est un Ah la vache Non, j'ai Il s'est retourné le vilain au dernier moment. Mais on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Hop. Bon, ça me fait un peu euh, qu'ils aient changé de système qu'on puisse se mettre SDF je vous le dis cash, ça m'ennuie j'avais pas du tout prévu ça euh, je pensais sincèrement euh, que ça marchait encore ils l'ont enlevé, c'était bien en fait en, en, en cassant la maison et en la refaisant on se retrouvait SDF donc on pouvait y mettre, oh il y a un loup là c'est pas un loup, non c'est une torche tron un tronc d'arbre ouais. j'y vois, vois plus très bien là euh, et donc nous, ça nous permettait bah, d'être SDF, mais à la limite, on s'en foutait, et de mettre un PNJ à la place. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Mais bon, ils nous ont enlevé ça. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Alors là, il n'y a rien, pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux l'hiver. Espérons que notre... Notre chasseur aura autant chassé que nous avons chassé. Alors... Euh, D'autant plus que je n'ai ai pas fait de torche. Hein, donc... Euh, ça va la nuit, c'est agréable l'hiver parce que voilà quoi. On, on y voit bien quand même. Alors, il faut qu'on cherche aussi un PNJ niveau 3 en, en extraction. Vous hein, pouvez oublier. Alors alt. Qu'est-ce qu'on a là On a un niveau 3 en diplomatie, en champ, on s'en fout. Nous, une fois, monsieur. Monsieur, niveau 3 en extraction. Minimum. Hein. Voilà, une dame. Hubertas, Noïda. Il y a 3 en champ, 3 en diplomatie. Euh, Mindreda, c'est la vendeuse. Alice, non Bon. Il n'y a rien ici. Alors, on va passer par où Parce que là, de nuit, je ne vous cache pas que c'est pas le Pérou. Apparemment, on n'a pas de soucis par là. Hein. Il faut que je dis ça pour qu'il y ait l'ours. Non, sachant que j'ai débloqué les maisons niveau 2. Euh, on verra plus tard, on agrandira les maisons. Pour l'instant, déjà, il faut que les couples se forment. Ce qui n'est pas euh, tout de suite. En général, quand vous allez dans les maisons la nuit, euh, ils sont chacun euh, dans un des petits lits. Donc, tant qu'ils sont comme ça, c'est qu'il n'y a pas encore d'affinité, on dira. Et quand vous les trouvez à dormir dans le même lit, vous pouvez vous dire que c'est bon, ça y est, c'est un couple. Donc, euh, là, pour le moment, on n'a pas de couple. On a mais je, je pense pas qu'ils dorment déjà ensemble, sinon ce serait des rapides. Ce qui normalement n'est pas le cas. Alors, euh, ici. Normalement, notre, notre belle et douce se trouve ici. Kunigunda. Alors. Euh, Avez-vous une minute Comment allez-vous Plus 10. Avez-vous une minute. On va pas tenter. Euh, Puis-je vous dire quelque chose, belle dame Vous semblez en pleine forme, vous avez l'air solide comme un sanglier, je suis pas sûre qu'elle aime. On va mettre ça. Plus deux. Madame, je ne peux m'empêcher de complimenter votre silhouette. N'êtes-vous pas un peu trop direct Elle a pas aimé. D'accord. Tu vas être dur, toi. Je crois qu'on va faire une maison. Parce qu'elle va être dure. Elle va être très très dure à la ci Alors attendez. ne faudrait pas qu'on se plante aussi. Alt. Konigunda, Ouais, il nous la faut. Hein. Il nous la faut. Donc on va, à la limite, on va construire un, une autre baraque. Hein, S'il faut. Alors là, il n'y a pas de messieurs. Ils les ont mis où euh, Ça fout là. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a rien. On va se retéper près de chez Unigost, hein, Puisqu'on a parlé à, à Unigunda. Et qu'on s'est pris encore un vent. Hein. On va lui construire une maison. On va lui construire une maison. Et... Euh, je suis dans le bon chemin là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout comme d'habitude. Euh, on va lui construire une maison. On va la faire venir directement dans le village. Donc si je ne le fais pas là en live avec vous... On le fera euh, enfin, au prochain épisode, ben, on aura Kunigunda dans notre village et je la mettrai au niveau de l'artisanat de façon à gagner assez vite de l'argent avec les chapeaux en paille, etc. etc. Donc euh, vu qu'on a vu Kunigunda, on a une quête dans le journal pour faire avancer un petit peu les choses qui est celle-ci. Donc hop, il faut que je fasse un arc, cool, hein, je n'ai pas fait la forge. Il faut que je fasse la forge et euh, une maison ça attendra la fin de d'hiver je pense ça attendra la fin d'hiver qu'on n'ait pas euh, 3000 tonnes de taxes hein. donc après cet hiver là on continuera, à... je mettrai la forge et une autre maison pour Kunigunda hein. tant pis on va aller la draguer là le temps d'hiver un petit peu tous les jours c'est pas bien grave euh, on va essayer de se faire un stock comme d'hab hein, de planches Et de bûche ah, c'est bon. bon J'en ai vu, j'ai vu. Aïe, aïe, aïe, y a un, là. Hein. J'ai pas de torche pour aller voir s'il y a une gourde quelque part. Donc là, on a un seau. On va faire le tour des tables comme ça, là ça gêne pas trop. Ici il n'y a pas de planche. Ici il y a quoi Un bol en bois. Non. Puisqu'on avait une qui, qui voulait une, une gourde, donc autant regarder s'il n'y en a pas une là. On a du sac, un panier à nausier. Non. Ben oui, on continue à voler et on ne perd pas les bonnes habitudes. Alors ici on a quoi Du mine pertuile apparemment. Euh, une torche. Un couteau en fer, non. Le fait de regarder n'est pas de voler. Hein. Ça compte pas. Alors ici. Voilà que j'ai tapé une torche, on s'en fout. Euh, là, évidemment, non, il n'y a rien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a par contre en, en, Un monsieur, il faudrait un monsieur en extraction. Euh, pas génial, hein Niveau 3, là, ouais, mais après, euh... il est trois en extraction. L'huile voilà, d'or. plutôt d'or ouais mais bof si je pouvais avoir en plusieurs en trois, mais il nous faut lui trouver une fiancée très très vite je sais de faire une torche en même temps qu'est-ce qu'il me faut déjà euh, hop pour la torche 10 pailles bon, on va les ramasser les 10 pailles c'est que ça allez une non, je suis en train de boire Trois. 8 ça c'est bon hop hop on va se faire une torche normalement c'était bon hein 6 il compte pas bien le jeu hein? parce que allez hop Q hop hop là. on va se mettre la torche comme ça vous y verrez mieux voilà on va la mettre. F. Alors, euh, on va aller voir en face chez... Euh, de l'autre côté là. S'il n'y en aurait pas un niveau 3. Après, je sais qu'il y a des quêtes. Il ne un ours aussi. Donc, euh, autant aller vers Ornica. On aura l'ours sur le chemin à tuer. Donc, on a l'ours à buter. Donc, de toute façon, oui. Et peut-être qu'à et Gézerika, -Gé il y a souvent des pj niveau 3. Et à aussi. Donc, il faut faire un petit peu le tour. Tout en avançant, bien sûr, euh, bah, le jeu. Hein. Donc, euh... et faire gaffe à... à la gestion. Bien vérifier qu'ils aient du bois. Euh, bien vérifier qu'ils aient tout ce qu'il faut. Viande, machin, truc... Euh... Il est complètement crevé, mon bonhomme. Alors, si je dois faire une autre maison, j'ai commencé à ramasser des pierres un petit peu partout. Je suis un peu lourde. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a autour du feu, là Il veut plus courir. Je suis trop lourde. Alors, il nous faut un monsieur en extraction, s'il vous plaît. Niveau 3, à plusieurs niveaux. Alors, ici, on a Henrik hein. Henrik, il est 3 il est en artisanat, 3 en survie, ça va pas. Et là, c'est une deux dames. Ouais. Donc ici, on n'a rien. On peut quand même leur parler. Euh, lui peut peut-être servir un jour. Henrik a... Ah, Allez-vous une minute ah, Il n'aime pas les ragots Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Je reviens de mon travail dans les champs. Il a pas aimé. Ok. Je sens très mauvais. Menteur J'en ai marre Vous me dites que vous, vous n'avez pas ça Regardez la, la jauge de. La jauge de, de, de là où on sent mauvais. Elle est à zéro. Pourquoi il me dit que je ne sens pas bon C'est pas vrai. Gros menteur, toi. Ah, oh, toi, tu vas pas aller dans mon village veux pas alors ici on n'a rien donc on va rentrer tranquillou jusqu'au village euh, si je trouve des bébêtes en chemin on va chasser euh, sachant qu'il nous faut des loups il nous faut deux loups dix serres là bas je vais galérer sur les serres ça va être un enfer donc je vous imposerai pas ça hein. je vous imposerai pas les serres parce que je vais passer mon temps à leur courir après, d'autant plus qu'ils ont des turbos, c'est horrible. Donc, euh, on va les ramener ça à notre village. On a de la peau, on a euh, à manger, donc euh, on va ramener ça. Alors, si notre chasseur a ramené des choses aussi. On va vérifier que tout a été bien pris en compte au niveau de la gestion. Ça aussi, c'est une chose à regarder. Donc, euh, au niveau des bâtiments, donc euh, au niveau de l'abri à bois, regarde ici, donc dans l'onglet, on lui a dit euh, euh, des bâtons, j'ai dit non. Donc, 100%, je lui ai demandé de faire des rondes hein, des bâtons, C'est pas la peine qu'elle en fasse. Voilà, rondin, euh... je l'ai mis 100%, vous voyez, sur les rondins. Euh, les bâtons, je m'en fous, je suis capable, moi, de les ramasser. Je suis capable de, moi, faire mes planches et faire le bois de chauffage, je peux le faire. Donc là, c'est bon, ça a été pris en compte. Euh, donc, échappe. Si je vais dans la grange F, donc on va là, euh, là, il n'y a rien du tout, euh, puisque je lui ai pas, elle est, elle est pas, euh, elle est cultivatrice, agricultrice, elle, est, elle fait des champs. Donc par contre, quand vous les mettez euh, en tant que euh, fermier, comme j'avais mis au début là, ben, euh, vous lui mettez que ben, vous voulez qu'elle fasse de l'engrais, euh, vous voulez qu'elle fasse des graines de lin, vous voulez qu'elle euh, voilà, qu fasse de la farine, de l'enduit, de la nourriture pour animaux, etc. Donc là, c'est vous qui, qui, qui voyez où c'est que vous voulez qu'elle qu bosse en premier. Non, moi elle s'occupe des champs, donc euh, rien à voir. Donc au niveau de lui. Normalement normalement, je mis, normalement, euh, je l'ai mis à 100% de viande hein, donc ça va être sur plusieurs jours et la couture euh, ben, on n'a pas encore quelqu'un donc ça pour l'instant on laisse tomber alors euh, on va retourner vite fait chez nous et je pense sincèrement euh, qu'après l'hiver là euh, je fais le stock de tout ce qu'il faut après l'hiver, euh, ben, tout simplement, je puisse euh, faire la maison de Kunigunda euh, pour la faire venir parce qu'elle a l'air super dure à draguer. Mais au moins, je l'aurai, comme on dit, à domicile en tant que voisine et elle pourra, comme ça, travailler. Et j'aurai plus qu'à aller toquer tous les jours à sa porte en lui faisant des dragouilles plutôt qu'à courir là-bas à chaque fois. Donc, euh, on, on lui construira après l'hiver une maison directement si. Bien sûr, besoin. Si on voit qu'on est arrivé à monter et euh, avant la fin de l'hiver, euh, avec une et qu'elle est d'accord pour nous épouser, bien entendu, on ne fait pas de maison. Mais bon, au moins, on aura des choses d'avance. Surtout les pierres. Bon, là, je suis super lourde. J'ai un temps à me calmer et à rentrer. Donc là, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de d'animaux. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de d'animaux. Je vais faire cuire la viande, euh, je vais la mettre euh, dans la réserve de nourriture. Euh, je vais euh, manger moi-même euh, et puis ranger tous les petits cailloux. Et puis voilà, parce qu'il me faut des cailloux euh, pour construire la future maison. Il va me falloir des cailloux pour la forge. Il faudra une, une autre maison avec un autre couple. Donc ça, il faudra qu'on y réfléchisse. Konegonda va être au niveau de l'artisanat. Euh le monsieur qu'on va mettre avec l'autre, il va être au niveau de la forge donc il va falloir qu'on construise la forge et ensuite euh, il y aura l'abri d'excavation qui sera débloqué je pense donc il faudra euh, deux maisons en fait, mais on verra ça petit à petit alors euh, là on va laisser passer l'hiver comme je vous dis déjà que Kunigunda nous rejoigne en tant que PNJ Habitant, te, et euh, qu'elle euh, qu'elle commence déjà à travailler pour nous euh, avec la couture. Donc, on faudra, va falloir qu'on fasse une maison supplémentaire, mais ça, ce sera après l'hiver. Mais comme je vous dis, si elle vient à, à être... Euh, OK avant la fin de l'hiver, et bien entendu qu'on l'épouse, hein, on va pas... On... Alors, on a du bâton, on a des planches, on a 59 rondins, alors, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre F, voilà. là, et ce qu'on va faire, c'est on va faire du bois de chauffage, tout de suite, R, E, F, Voilà. Il va faire 19 bois de chauffage, ça sera déjà ça, parce que c'est ça qui nous manque au niveau de nourriture, ils ont l'air pas trop mal. Mais on va les faire cuire la viande parce que c'est mieux de manger de la viande cuite que de la viande crue. Ils seront plus contents. Après, ben, on débloquera quand on commencera à avoir des carottes, des choux. Là, on va avoir des carottes, donc on va pouvoir commencer à débloquer le plat avec les carottes. Mais ça, ce sera après le paiement des taxes, je pense, quand elle va les récolter. Euh, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Hein. Euh, voilà, c'est fini. Des euh, petits trucs un peu à droite, un peu à gauche. Là maintenant, on, on est en statut de village. On en est déjà quand même au deuxième jour de l'hiver. On attaque le deuxième jour de l'hiver. Hein. Ça passe très vite. Il y a trois jours de saison. Donc automatiquement, euh, ça va commencer là au niveau du, du, du, du gameplay. Ah oui, il va falloir jeter un oeil un partout. Hein. Ça va être... Euh, voilà, ça commence à se pimenter, dirais-je. Donc, on va mettre le bois de chauffage... Pardon, c'est moi qui fais tomber ma manette. Non, ça, c'est les pièces. Elle n'a pas aimé, hein, la manette. Échappe. Hop. Donc, le bois de chauffage... Voilà, les bâtons. On va les mettre là-dedans. Le cuir et la fourrure, ça va aller dans la couture. Excusez-moi. Hein. Vous avez été gâté dans cet épisode entre moi qui fais du bruit et, euh, et qui fait tomber ma manette. Plus les ouvriers, tout va bien. Vous aurez le droit de mettre des mauvais commentaires pour la peine. Non, vraiment, sérieusement, désolé. Hop. Donc là, on ne va pas s'embêter avec le poids. On va euh, donc mettre le cuir la fourrure on a une viande de rôti donc on va aller faire cuire ça à la taverne hop au niveau du grill voilà on va tout faire cuire les 16 morceaux Alors, on a nos 16 morceaux, on va aller les mettre dans le garde-manger, on va manger quelques-uns d'abord, on a une galette encore, il me semble. Inventaire. on a un champignon, on va le manger, on a 8 pains plats, tiens. ah oui j'en avais racheté euh, des pains plats euh, hors, euh, hors vidéo, pendant les constructions, pour aller plus vite, plutôt qu'aller chasser, machin, je ne vais pas perdre trop de temps. Donc, j'avais racheté des pains plats. Donc, on va mettre ça dans le garde-manger. J'avais mis des baies. Il y a de la viande crue. Ça, on va peut-être... Euh, viande rôtie. Donc, hop. Je vais prendre... Vous voyez là, celles qui sont à 87%. Il y en a... 40, je vais les faire cuire comme ça. Vous allez voir, elles vont revenir à 100% une fois qu'elles sont cuites. Hop, on va revenir à la taverne. Ils ont mis un bruit euh, dans le patch là. Je viens de en apercevoir quand le coffre se ferme. On n'avait pas ce bruit là. Donc ça, c'est un des rajouts qui a été fait dans le patch. Hein. Donc, REF. Donc, elles étaient à 95 de viande. Oh là là! Stop les ouvriers Donnez-moi une carabine, j'en peux plus. Donc, euh, vous avez vu quand je les ai pris dans le coffre à nourriture, elles étaient à 80 et quelques pourcents de, de... Je dirais d'être fanées. Voilà. Donc euh, là, par contre, de les faire cuire, elles vont être à nouveau à 100%. Par contre, une fois que vous les avez fait cuire... Le problème est qu'elles ben, vont s'abîmer aussi, donc on reprendra de la viande qui n'est plus à 100%. On laissera la viande à 100% cuite pour les villageois. La viande rôtie, ce n'est pas n'importe quoi, donc 95 morceaux, euh, pour éviter d'avoir qu'elle soit périmée. Donc vérifiez bien aussi vos coffres de nourriture. long de regarder 95 morceaux de viande <rire> cuire mais je crois que je vous avoue tout dit après euh, quand je vous ai parlé des commentaires etc ne le prenez surtout pas mal c'est que simplement voilà nous derrière euh, pour vous expliquer vite fait euh, moi je vais jouer au jeu pour avancer pendant deux heures trois heures d'accord de mon côté sans enregistrer en, en enregistrant euh, et après une fois que j'ai enregistré euh, la vidéo je la prends et je coupe tous les moments qui sont pas importants voilà ça se fait pas comme ça c'est à dire qu'il faut que je revisionne par exemple si j'ai joué pendant deux heures je revisionne ma vidéo pendant deux heures et je dis ah oh ben ça je coupe donc je le supprime euh, ça je le laisse ça je le coupe donc je suis obligé de re regarder le, le, le gameplay que j'ai enregistré c'est à dire pendant deux heures donc vous voyez ça me prend deux heures à jouer deux heures à le revisionner pour couper, pour faire un épisode moins long. Une fois que j'ai fait ça, euh, je, je rajoute à la vidéo l'intro que vous voyez en, au début. Ça prend euh, une, dizaine, euh, une dizaine de minutes, un quart d'heure on va dire. À ça, je rajoute aussi euh, le fait de s'abonner, la petite animation, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, etc. Ça prend aussi euh, cinq minutes. Et une fois ça tout fait, je suis obligé de l'exporter euh, du logiciel où j'ai fait le montage sur mon ordinateur. Une fois que c'est fait, je le prends, je dois le mettre sur YouTube et l'importer sur YouTube. Où je dois mettre un titre, où je dois mettre une description, où je dois mettre des tags pour référencer la vidéo. Par exemple là c'est Medieval, donc avec des tags comme Medieval Dynasty, ce que j'ai fait dans le Let's Play avec des mots clés. De façon à ce que quand vous tapiez dans la, maison, euh, dans la barre de recherche de YouTube, euh, par exemple la maison en pierre, euh, médiévale, dynastie maison pierre, euh, ben, euh, moi, si j'ai mis dans mes tags maison pierre, automatiquement, elle va ressortir et c'est comme ça que vous faites des recherches dans, dans YouTube et que vous trouvez les vidéos qui vont répondre à vos questions. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, que j'ai mis tous mes tags, ça, ça prend bien une demi-heure, je peux vous dire, sur YouTube, rien qu'à remplir tout ça, mettre un écran de fin... Euh, etc. Ben là après il faut que YouTube ben, euh, le télécharge en fait si vous préférez et une fois que c'est téléchargé, il, faut, il, la, il la met dans une certaine qualité et il la, re, il la re télécharge une deuxième fois façon de parler pour la mettre en HD donc tout ça en tout, si je veux être honnête avec vous, ça prend 8 heures voilà. du moment où j'ai fait ma partie jusqu'au moment où vous la voyez sur YouTube en, en état finalisé ça prend entre 6 et 8 heures selon la longueur. Voilà. Donc vous voyez, derrière, il y a un énorme boulot. Vous regardez une heure euh, un épisode. Mais derrière, nous, on a fait 8 heures de boulot derrière. Donc c'est pour ça que je vous dis, euh, essayez dans les commentaires de euh, visionner les let's play complètement. Peut-être pas si vous n'avez pas le temps. Euh, voilà, mais essayez de voir si la question que vous avez posée n'a pas été déjà mise dans un des épisodes. Euh, essayez de, euh, de voir un peu aussi de votre côté, euh, de regarder si dans les commentaires des vidéos précédentes sur Médiéval, les questions n'ont pas déjà été posées, parce que moi ça m'évitera comme ça, parce que je prends du retard au niveau des autres let's play, non pas de vous répondre, je vous ai dit, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de problème, mais si la question que vous avez posée a déjà été répondue ou j'ai déjà donné un solution je vous répondrai maintenant, écoute, écoutez, désolé, mais regardez le let's play, épisode temps, il euh, y a la réponse dedans, ou regardez les commentaires, quoi, voilà. C'est tout, c'est tout simplement pour ça. Maintenant, je ne veux blesser personne, ni quoi que ce soit, hein. euh, Mais, euh, voilà, je tenais à être brute avec vous, parce que j'ai eu des questions, euh, voilà, ça m'a... J'étais là, mais c'est pas possible, j'ai raté la question, je l'ai oublié, non, non. En fait, j'avais répondu, mais comme vous ne regardez pas toute la vidéo, bah, automatiquement, vous n'avez pas la réponse à vos questions, et vous les reposez, et c'est dommage. Donc, on va aller poser la viande là. Ici. Donc, vous voyez, la viande rôti qui était à 80 et quelques. La viande crue qui était à 80 et quelques. L'avoir fait rôti, elle est repassée à 100%. Donc, pensez-y. Euh, là, celle-là, vous voyez, il y en a une. Celle-là, je peux la prendre. Euh, là, on a 111 viandes rôties. Donc, je peux en prendre quelques-unes là. On va dire. Euh, allez. Euh, on va en prendre. Euh, une vingtaine voilà donc alors euh, je réfléchis je réfléchis donc là ils bossent pas le matin vous les voyez ils sont dehors donc comme je vous ai dit un hein, devant après on mettra des petites barricades des petits trucs comme ça hein, pas de soucis. Euh, elle, elle veut toujours sa gourde, mais pour l'instant on n'a pas débloqué. On va aller boire un petit coup. <coughs> Hop. Niveau nourriture, on n'est pas trop mal. Et euh, on va. Bon, elle, elle veut sa gourde, mais bon, je vais pas lui donner la mienne. Euh, Quoique, peut-être que je pourrais en voler une autre, mais bon, par sécurité. J'ai gardé ma gourde pour l'instant, donc là je vais la remplir parce que sinon euh, pour le trajet ça va être compliqué vu qu'on va aller vers l'ours. Voilà, donc on a des cerfs à tuer, on il faut qu'on aille parler à Kunigunda. Allez, on est reparti vers là-bas. On devrait trouver notre bonheur. Donc, j'ai de ne pas faire tomber ma manette ce coup-ci. Juste pour traverser, je vais aller... Alors, comment ils sont Il faut surveiller aussi assez souvent au niveau de la gestion vos persos. Ici, voilà. Bon, vous voyez, ils sont, ils sont stables. Ils sont heureux. Ils sont stables. Voilà. Par contre, dès que vous voyez qu'il commence à être en jaune et que ça descend, dites-vous qu'arrivé à 13-10%, vous avez une chance sur deux. Qui se carapatent et qui reviennent dans leur village. Parce que vous ne leur apportez pas ce qu'il faut. Donc on va essayer de trouver quand même un monsieur pour mes, mes délicats. Hein, parce que franchement... Euh... Donc on va aller voir Kunigunda. On se Et puis euh, on ira voir du côté de Lesnica. Euh, Lesnica, euh, je ne sais plus sur la map. On va aller voir l'autre ville. Là-bas, il y a des quêtes aussi. Et on chassera en même temps sur le trajet. Euh, etc, etc. Donc je ne sais pas à combien j'en suis là honnêtement de la, de la vidéo. Je verrai ça après, peut-être que je couperai euh, certains moments. On a un buffle là-bas, donc on va en profiter. On va aller le, le, le tuer. Même s'il si ne nous en faut pas, euh, c'est pas grave. C'est de la nourriture. C'est pas une des quêtes qui est chronométrée, donc c'est pas gênant. Allez. de vache charge 3 4 1. ok ça c'est bon bon c'est pas vraiment ce qu'on doit chasser mais euh, là c'est mettre de la de la nourriture euh, à nos Alors ça va aller un moment hein, la, viande, la viande rôtie au bout d'un moment c'est comme vous si pendant un mois on vous donne à manger du poisson vous allez en avoir ras le bol donc il faut leur varier la nourriture et c'est là où on va débloquer quand on va avoir les légumes on va débloquer euh, bah, tout ce qui est euh, petit plat à la taverne où on pourra faire de la bouillie on pourra faire tout un tas de trucs hein. et du fait de leur varier la nourriture bah, ils seront beaucoup plus heureux ça, c'est pas pas à négliger. Le petit lapin il va un peu vite. Hein. Il va vite. hein. Oh, la vache, quand il va voir que, euh, euh... euh, que je chasse les. Il n'y pas un frère lui Quand il va voir que je chasse les bambis, là, euh, à la vitesse où ils vont, c'est le cata. Hein. Ils allaient beaucoup moins vite avant. Beaucoup moins vite. C'était déjà dur de les suivre. Là, euh, c'est des turbos, hein. C'est vraiment des turbos. Quand on va parler à notre kunigunda, mais on va essayer d'avancer notre quête aussi. Le loup, il nous en faut deux, 10 serres. Il me faut un arc. Il faut... Et je... Vous, vous, vous, je m'excuse encore pour le bruit hein, du, des boum que vous entendez. Hein. Vous imaginez, moi, chez moi, ce que je vis actuellement quand ça commence à 8h du matin. Et que j'entends ça toute la journée, jusqu'au soir 18h, j'ai la tête comme une meringue. Voilà. Alors, là, on n'est pas chez Konigunda, mais bon. J'ai vu un truc bizarre là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, là, il y a eu un truc bizarre. Bon bref. Donc là, on n'est pas chez Kunigunda. Hein. C'est après. Mais on va. Ne refais jamais ça, toi. Qui, qui c'est qui a fait du bruit quand je suis passée Ici, on a deux monsieur qui n'étaient pas tout à l'heure. Alors. Euh, niveau 2. Nadar n'est pas embauchable. Ici. On y voit mal. Norbert. Ok. Bon, on va aller voir notre Kunigunda. On va passer par là. Les moutons, ce sera pour plus tard quand on aura les moyens de se l'acheter et qu'on aura ce qu'il faut. Ah, par contre, on a des, des bûches là, on pourrait couper. Euh... Voilà. De ne pas les laisser, c'est du gaspillage. Quand tu veux, tu coupes le boulot. Euh... Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire du bois de chauffage tout de suite. Euh, R -E -F. Je pense qu'on sera moins lourd. Non, on est plus lourd C'est pas cool lourd à porter du bois de chauffage que... Euh... Ah ouais C'est bizarre ça. Ça aussi, ils ont changé. On était plus léger quand on faisait du bois de chauffage, mais bon. Alors là, on a coupé des arbres. Mais c'est pas possible, il casse complètement la résidence. Hein. Oh là là, my God On a des petits lapins là-bas... On se débarrasser de l'histoire des loups, en allant en voir notre kunigunda, ce serait pas mal, je suis en train de partir, je crois non, pas dans le bon sens, si, c'est bon, ah, peut-être que par là on va avoir Teddy, je ne sais pas, et là il y a la question, Comme je vous ai déjà dit, moi je l'ai vu qu'une seule fois ici. Et... Je ne l'ai pas vu ailleurs. Je l'ai retrouvé nez à nez avec. Euh, hop. Ici, rien. Pas de Teddy. Je <rire> ne que j'aille hors map. Vous voyez, même en, en ayant la, vie, la, la vue, en appuyant sur alt, je vois pas d'ours. Donc C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une quête où il faut que je tue l'ours, je pars plutôt euh, vers l'autre ville. Moi. Mais je voulais voir avec vous, là. De toute façon, on se rapproche du village. Ou alors, il hiberne. Il hiberne, je ne sais pas. Mais non, normalement, ils sortent hein, l'hiver, Teddy ici euh, il est crèche pas en tout cas rien, il habite pas hein. la grotte doit pas être confortable parce qu'à l'autre grotte euh, ils sont deux donc c'est peut-être le Teddy d'ici a... ou alors il est tombé amoureux de, de l'autre ours Mais en tout cas il n'est pas ici bon alors notre Kunigunda on a une quête là-bas, on va aller parler à Kunigunda d'abord, hein. on verra pour la quête après je pense que c'est le bûcheron Elle va bouger depuis tout à l'heure. Tu vas attraper froid. Hop. Alors, euh, puis-je vous dire quelque chose, belle dame La robe, non. J'admire mon autre... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je préfère pas. On va... Une minute. Comment allez-vous On est à 100% au niveau amical avec elle. Ici, c'est qui tout double hein quelle, robe, quelle robe vous avez Elle vous va très bien. Elle va vous dire que c'est une loque J'admire votre honnêteté, elle peut être blessée. Donc, euh, écoutez, on va tenter. Donc, quelle belle robe ouais, Quelle belle robe Voyez ah, plusieurs. Ah, ça va. C'est assez simple et sale, d'accord Est-ce qu'elle va vouloir continuer à nous parler, Madame Je peux m'empêcher de complimenter votre silhouette. Comment allez-vous ces derniers temps J'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi. Je serai heureux de. vous... Et on va mettre ça là. Je vais bien, merci. C'est vraiment gentil de votre part de vous soucier autant de moi. Mais c'est avec plaisir, très cher. Euh... Vous savez, je suis assez fort. Ça marche à merveille sur les dames. Ça, ça fait très bon tard Vous savez, avoir beaucoup d'argent comme moi, ça rend la vie beaucoup plus facile. Non. On, va, on, va, on, va, on va pas rester. Hein. Elle est déjà d'accord. Elle est déjà bien... Euh... Quelle journée J'ai travaillé presque sans arrêt. Je sens mon dur labeur. On va, on va en rester là avec une Igunda. On bah va descendre sinon, c'est question piège. Déjà, on peut la recruter, c'est pas mal. Alors, ici, est-ce qu'on a un monsieur Non, il y a un petit enfant, il n'y a pas de monsieur. Par contre, il y avait une quête. Alors, c'était Bulcheron, qui est là-bas, je pense. Alors, allez, saute Voilà. Je pense que c'est lui qui a la quête. Hep, -tum. mais Ah, bonne gagne. Alors, avez-vous une minute en mode notre diplomatie Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous euh, Avez-vous une minute Il ne veut plus nous parler. Puis-je vous aider Pensez-vous vraiment que vous êtes meilleur bûcheron que moi prouvez le Ok. Alors, on va faire le défi du bûcheron. Celui-là n'est pas trop compliqué, ça nous donne des points assez facilement. Euh, défi du bûcheron. F. On va la mettre. Donc 25 bâtiments et 32 de dynastie donc il faut lui donner 11 rondins allez on est parti net hey, mais pas à côté de moi tricheur allez hop si c'est euh, pas normal toi tu tu tu tu, tu, tu, tu, tu, tu coupes l'arbre à une vitesse grand v euh, le PNJ hein. hop rondin alors 1 2 bêté rester là allez hop Vous voyez ils ont rajouté des bruits pour l'arbre qu'on coupe qui sont plus réalistes hop on prend les plumes euh, celui ci Non, on est à l'abri d'excavation, donc euh... il ouais, faudra qu'on fasse deux maisons en fait. Après l'hiver, il va me piquer mes rondins. Il est où Parce que là, moi je suis très lourde. Hein euh... Hop, à 52 mètres. 49, 48. Et quand j'ai arrivé là-bas, il va faire un demi-tour, il va partir à l'opposé. Ce serait une grosse blague. Euh, 40 mètres, 41. Euh, où c'est qu'il est, qu il est 36, il bouge. Je vous l'avais dit, à chaque fois que j'arrivais sur lui. Alors, il est tout à fait au fond là-bas. Hop. Et moi je suis lourde comme pas possible. Je mets trois plombes à le rejoindre. Par sécurité. Euh, hop. Hein, voilà. cest on jamais parce que les PNJ, vous allez voir se faire attaquer par les loups, vous inquiétez pas, ils ne meurent pas. Hein. Par contre, vous, euh, ils ne vont pas vous rater. Ah, les PNJ, c'est pas grave, vous les voyez, ils sont mangés les fesses, croquer les fesses par les loups, par les machins. Mais euh, par contre, ils ne meurent pas. Même les vôtres. Hein. Euh... Ah, je ne peux pas lui rendre tant que j'ai pas les, les 11 bûches sur moi. Ah c'est un problème ça. Euh, une minute, ok, pouvez bouger. Il veut de suite les. Oh, J'en ai quatre, je suis super lourde. Ah, attendez. Comment je vais faire ça moi Boîte chauffage, je vais le poser là. Le, les bâtons, je vais les poser là. Le cuir, la fourrure. Les plumes euh, les rondins, je les garde euh, qu'est-ce que je peux poser là euh, ben, je vais ça euh, c'est très ennuyeux ça, combien je suis 33 sur 40, je suis super lourde X donc j'ai tout foutre par terre hein, et je récupérerai tout après euh... X, E F, faudra juste que je le récupère. Que j'oublie pas. X, E, F. Je garde une lance. Combien je suis là 24. Euh, que je me repère. Euh, hmm. Allez. Hop. Voilà, on est à 4. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas tout lui, lui rendre à très lourdes et... Euh... On hein? en est à 6. marrant ce petit bruit d'arbre très réaliste qu'ils ont mis c'est très sympa en tout cas c'est très très réaliste hein, le bruit de l'arbre qui tombe là, 9, il va m'embêter pour un truc hein. oh. 9, ben on va faire euh, pas trop loin de notre truc là quand je le retrouve on a 10, il nous faut un seul euh, Ouais, je sais, il est lourd. Hein. Voilà. 11. Allez, on va les J'espère qu'il n'est pas trop trop loin. Et que je me ferai pas attaquer parce que j'ai toutes mes lances par terre. On hein. n'est qu'une seule là. Euh... 24, 23, 22. T'es là, l'icos, viens là. Viens, là. Tant qu'il n'y a pas de bébête. Non, arrête de bouger. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Merci, je suis toujours prêt à prendre. J'avoue que c'était rapide. Tenez, vous l'avez mérité. Peut-être que nous pouvons prendre, apprendre quelque chose de l'un de l'autre. Merci, je suis toujours prête à prendre. Voilà. Ok, on va récupérer nos petites affaires. C'est toujours ça de prix. Hop. Hop. On récupère tout notre bardin. Hop. On a des plumes à prendre ici. Ici. Euh, hum, hum. Au niveau, on est quand même très lourd. 47 Alors technologie on a débloqué donc l'abri d'excavation donc on va avoir l'abri d'excavation la forge donc euh, deux il nous faut donc un monsieur en extraction pour le mettre à l'abri d'excavation ou une dame peu importe il nous faut un monsieur de toute manière pour la forge et on a la forge aussi hein. si on vérifie on a la forge. Donc, euh, va il falloir, va falloir faire tout ça. Hein. Euh... Donc, hop. On va se re parce que là, on est très lourd. Se débloquer. On a pas la Kunigunda. Alors, euh, Gostavia, par là. Alors, vu que je suis un peu lourde, euh, j'ai quoi sur moi euh... Ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve quand euh, ben, je suis à mon village, directement. Parce que là, je peux pas courir, je ne peux pas sprinter, donc ça va être un peu long, le, le voyage. Euh, et puis, on se retrouve directement au village. À tout de suite. Donc, je vous retrouve au village. <coughs> Excusez-moi. Le bruit, c'est donc, va arrêter, Alléluia. Euh, donc, ils sont toujours bien, hein, je vérifie quand même. Euh, le, le chasseur avait mis 54 viandes crues dans le stockage de nourriture. Je les ai fait cuire et je les ai remis dans le stockage. Elles sont donc à 100%. Euh, ce que je voulais voir, euh, donc c'était... Donc notre cultivatrice, elle est toute seule euh, au niveau gestion. Donc on aura 570 de taxes au mois d'hiver. Et vous allez voir, euh, j'ai oublié son pseudo, donc là au niveau de l'hiver, vous allez voir jusqu'au dernier jour d'hiver, on va avoir 570 de taxes sans rien rajouter. Puisqu'on va rajouter la forge, une maison et euh, l'abri d'excavation, ou deux maisons et l'abri d'excavation, euh, une fois qu'on aura payé nos taxes. Pourquoi Parce que sinon euh, on ne va pas s'en sortir financièrement. Donc, on allait à 10 bâtiments sur 12. Donc, il faut vraiment euh, qu'on finisse la quête euh, de chasse, là, pour pouvoir débloquer nos bâtiments. Euh, donc, ce que... Je ne sais pas combien j'en suis exactement de la vidéo, mais je pense qu'on va en rester là. Donc, euh, dans le prochain épisode, ce que je vous propose, c'est que moi, hors caméra, hors enregistrement... Euh, je vais faire de mon mieux pour faire la chasse, euh, c'est-à-dire la quête ici du journal qu'on a, c'est-à-dire euh, de gros gibier. Voilà, c'est-à-dire faire l'arc, chasser 10 serres, chasser 3 loups, je pense que ça, voilà. Euh, L'ours, bon, je pense que vous avez vu. Euh, je vais le faire hors caméra pour valider cette quête, ce qui va euh, me mettre euh, les bâtiments à 16 D'accord euh, Donc, euh, Hamlet, est-ce que c'est. Euh, toc, toc, non, c'est Hérald. Donc, ça va mettre les bâtiments à 16. Donc, je vais faire ça hors caméra pour ne pas vous infliger dans le prochain épisode euh, le fait de, de voir, euh, Comment dire euh, bah, Vous imposer une séance de chasse. Euh, si je vois que euh, il me reste. Euh, on a à combien là de l'hiver, euh, si je sors de là, il me reste deux jours. On entame le le, le, ouais, le, le ouais, troisième jour. Il me reste un jour pour chasser. Donc, euh, je vais pas vous imposer la session de chasse. Euh, si je vois que, par contre, j'ai pas fini la session de chasse et que je tombe au moment du paiement des taxes, là, je vous reprendrai. D'accord euh, je, je ferai l'épisode au moment de payer les taxes. Et on verra comment on va faire si j'ai pas fini la limite de bâtiment. Pourquoi Parce que si je regarde ici au niveau de la gestion, on est bloqué à... On a 10 bâtiments sur 12. Donc on peut encore poser que 2 bâtiments. Si on fait la maison euh, de... Euh, oui, ça serait possible aussi de faire comme ça. C'est-à-dire de, euh, de faire la maison pour Kuningunda ou alors on ne la fait pas et on fait la forge et l'abri d'excavation. Le problème, c'est que on a que euh, trois maisons. on a que ouais non faudrait faire la maison. Vous Voyez, il faut réfléchir en même temps et je parle en même temps que je réfléchis. Donc, si il nous reste deux bâtiments, donc il faut automatiquement une autre maison. Pourquoi Parce que on va devoir faire la forge, on va devoir faire l'abri d'excavation. Donc, euh, il nous faut. Un monsieur qui va rejoindre Médérica en extraction, donc on pourra mettre dans l'abri d'excavation. Mais il nous faut un autre monsieur ou une autre dame euh, qui euh, puisse s'occuper euh, de la forge. Voilà, donc la forge c'est quand même le plus, c'est ce qui va ramener le plus avec l'artisanat au départ. Euh, il faudra ensuite qu'on aille acheter une pioche parce que la pioche il faut qu'elle soit en fer quand on ira parler à Kunigunda si on la ramène pas euh, ben, on pourra miner en même temps du fer on ne pourra pas tout de suite construire comme je vous avais expliqué au début un, un, un stockage à côté de la mine ce qui serait plus simple mais tant qu'on n'a pas débloqué la quête euh, qui nous passe à 16 bâtiments être un petit peu coincé parce que sinon on aurait construit directement un stockage à côté euh, de la mine et comme ça j'aurais mis le fer que je pioche directement euh, et puis euh, j'aurais pu faire euh, voilà les euh, au niveau de la forge les outils en fer pour l'instant on n'a pas de fer on va avoir l'abri d'excavation qui va nous donner du calcaire et, de, et des cailloux euh, donc le calcaire va servir à mettre nos maisons avec euh, une couche avec le marteau, pour isoler les maisons, donc ils seront encore plus heureux, euh, mais c'est vrai que le plus urgent est euh, la forge, mais ça je verrai, euh, là moi de mon côté je vais essayer d'avancer la chasse, j'espère en tout cas que euh, vous en saurez un peu plus, euh, et que ça vous aura aidé, j'attends le retour de vos commentaires, moi de mon côté je continue, si je vois qu'en un jour j'ai pas réussi à tuer ces maudites biches, qui sont des turbos, euh, à côté une Formule 1, c'est de la gnagnote là, hein, avec ce qu'ils ont fait, donc, euh, je ne sais pas si j'aurai fini à la fin de l'hiver la, la, la, la, la, la quête qui va nous mettre tous les bâtiments. Donc, on verra comment on va tourner ça petit à petit. On n'est pas pressé. Je vous le dis, c'est un jeu. Il faut prendre son temps. Il faut réfléchir. Il faut analyser. Donc, on va voir comment on va tourner ça. Niveau nourriture, on est pas mal. On a 1461. Ils en consomment 3 par heure. Donc, ça va. Ils sont 3. Donc, ça va. Et au niveau bois, 309. Alors on a de bois. Et on, ils en consomment 1,7 par heure. Donc euh, ça va. Ça devrait le faire. Donc écoutez, on va rester là pour cet épisode. Moi, de mon côté, j'essaye d'avancer ça. Et puis je vous retrouve pour l'épisode 8. Si je vois que, euh, ben en un jour, je vous dis honnêtement, ça m'étonnerait. Mais en un jour, euh, si j'arrive à, à débloquer cette quête des bâtiments, ça sera bien. Sinon, ben, il faudra continuer à draguer Kunigunda. Euh, et puis, eh ben, nous, à la limite, nous faudra aussi qu'on vu qu'on a un chasseur qui bosse bien quand même hein, il est quand même bien bien compétent donc euh, il a là je vous dis 54 morceaux de viande il a fait donc ça va pour trois euh, à ce moment là on pourra nous se mettre à la couture à la limite et commencer à faire des chapeaux de paille etc en attendant que kunigunda nous rejoigne et qu'on ait débloqué les, euh, les bâtiments enfin il va y avoir tout un tas de trucs à où il va falloir réfléchir mais on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, vous me direz si j'étais assez claire dans celui-là. J'attends vos retours comme d'habitude. Tous vos commentaires sont vraiment super sympas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet de savoir quand c'est que je poste une vidéo euh, sur YouTube. Et euh, bien sûr, le petit pouce en l'air si vous avez aimé. Vos commentaires, vos questions comme d'habitude à condition bien sûr qu'elles n'aient pas déjà été posées, s'il vous plaît. Et ensuite, ben, tout simplement, vous pouvez aussi partager la vidéo euh, ça aide beaucoup aussi euh, pour faire monter les chaînes et ça encourage. Sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de zouzou, puis on se retrouve très vite pour l'épisode 8. Voilà, mais on aura bien avancé quand même, hein Vous aurez vu, on a vu la Vagrange, on a vu la culture, on a vu euh, bah, tout ce que j'avais fait hors euh, vidéo. Enfin, on, on a vu beaucoup de choses quand même. On a chassé, on a dragué, enfin voilà. On a fait plein de choses. J'espère en tout cas, je vous le redis, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas, Si ça peut vous aider, c'est avec plaisir. Le Let's Play est fait pour ça. Et puis, euh, à très vite pour l'épisode 8. Allez, plein de bisous, bye bye.